1942 est une année décisive dans la Seconde Guerre mondiale. En octobre 1942, Montgomery remporte la bataille d'El Alamein face à Rome. En novembre 1942, avec l'opération Torche, les Alliés débarquent dans le nord de l'Afrique. Les Allemands se recrutent alors en Tunisie et ils finissent par se rendre. Les Alliés débarquent en Sicile, puis dans le sud de l'Italie, mais sont rapidement bloqués par les troupes allemandes. Il faut attendre le 6 juin 1944 avec le jour J. Et le débarquement en Normandie ainsi que le débarquement en Provence pour que l'Europe de l'Ouest soit libérée. À l'est, la première grande victoire russe à Stalingrad en novembre 42 marque le début de la contre-offensive russe. Le territoire soviétique est alors reconquis, puis les Balkans.